C'est bon Ça marche Vous m'entendez ou pas Ah c'est juste pour enregistrer, d'accord, bien sûr. Donc ok, je m'attendais à entendre ma voix, mais non pas du tout. C'est bon, je peux je peux commencer Ouais Bon. Mais merci, il euh, y a encore des gens qui arrivent. <rire> mais merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Euh, je suis pas l'habitude d'avoir autant de monde. <rire> Euh, donc aujourd'hui je vais vous parler de, bah, de réseau bayésien avec Piagrum. Donc on va parler de modélisation, d'inférence et d'apprentissage. Euh, moi je suis Lionel Torti. Euh, je suis, euh, on peut dire, un consultant en réseau bayésien en fait. Moi je viens de la fac, j'ai fait ma thèse à, à Paris 6. C'est en fait euh, Piagrum, c'est un wrapper Python d'Agrume, une API C++ qui euh, implémente tout plein de choses super sympas sur les modèles graphiques probabilistes. Et donc je suis plus ou moins spécialisé là dedans. Voilà. Alors. Agrume, c'est une API C, ça fait depuis 2008 qu'elle existe euh, et qu'elle est enrichie. Les deux créateurs, ben c'est Pierre-Henri Villemin qui, qui est juste là et Christophe Gonzalez qui n'est pas là. Euh, c'est une, une API GPL3, ça c'est rare pour le dire. Ça va peut-être changer dans le futur proche, mais pour l'instant c'est du GPL. On a quelques utilisateurs, on a des laboratoires de recherche bien sûr, le Lipsys, le laboratoire d'informatique de Paris 6, on a l'INRA, l'IRSN. Euh, donc euh, aussi on a quelques industriels, EDF, Airbus, IBM, et des startups et des projets open source qui utilisent aussi Agrum. L'objectif d'Agrum c'est quoi C'est pérenniser les travaux de recherche, enfin les travaux de recherche de l'équipe de recherche du laboratoire d'informatique de Paris 6, de diffuser, et promouvoir les modèles graphiques probabilistes et passer du laboratoire à la production. Et c'est là où Pi Agrum intervient, euh, puisque on s'est rendu compte euh, au bout de quelques années bah, que tout le monde n'était pas super à l'aise en C++. Euh, ça se comprend. Euh, et donc, euh, on avait pas mal de gens qui me disaient, bah, ça serait super bien d'avoir accès à tout ça en Python. Et Python commence à prendre pas mal d'essor et à être vachement populaire auprès des data scientists. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va faire un wrapper Python euh, autour d'Agrum, qu'on va appeler euh, PiAgrum. Et, euh, et, et l'objectif, c'est d'avoir un accès moins abrupt aux algorithmes d'Agrum. Parce qu'Agrum, c'est avant tout un travail de chercheur, donc il y a beaucoup d'algorithmes assez pointus avec beaucoup de paramétrages pour justement vraiment avoir l'inférence ou l'apprentissage très très fin. Donc c'est un peu compliqué de rentrer dedans et de comprendre comment l'utiliser. Donc Agrume il propose une sorte de, de, de front-end à tout ça pour vraiment avoir un accès facile et directement récupérer euh, ben, tout le travail de recherche qui a été fait dans Agrume. Euh, puis ça permet aussi d'utiliser du, du Python, <rire> forcément, vu que c'est un wrapper Python. Et ça c'est vachement intéressant. Euh, bon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore C++14 tout ça qui arrivait. Et euh, ben, coder en C ça, ⁇ ça peut être contraignant, ça peut être fastidieux. Et euh, avec le Python, ben, on peut aller vachement plus vite sur certaines choses. quoi. Et on a mis vachement en avant aussi l'utilisation des notebooks avec euh, avec Jupiter. Donc euh, tous les tous les exemples que je vais vous montrer par la suite, ça utilise des notebooks. On a plein d'exemples sur le site aussi. Et puis dans le code aussi, il euh, y, a, y a un dossier avec plein de notebooks que vous pouvez tester. Et ça a l'avantage euh, d'offrir une interface graphique, parce que généralement dans le monde des réseaux bayésiens, je, je vais parler des réseaux bayésiens après pour ceux qui ne connaissent pas, il y a soit des outils purement graphiques, euh, qui s'utilisent avec la souris, et il faut cliquer, et tout faire à la main, et il n'y a pas vraiment de script ou de programmation, soit c'est des outils purement euh, d'informaticien, on va dire, avec juste des, des, des API, on appelle les API avec un langage, euh, un langage donné. Et l'avantage des Notebook c'est que ça permet quand même de faire du Python, mais d'avoir quelque chose de très graphique, très visuel, et ça permet d'avoir un pont un peu entre ces deux mondes-là qui généralement ne communiquent pas trop, parce que d'un côté on a souvent des statisticiens qui s'y connaissent pas, pas trop en informatique, l'autre côté on a des informaticiens qui ne sont pas forcément très à l'aise en statistique. Et puis bon, pourquoi pas, pourquoi pas avoir fait Agrum directement en Python bah, euh, Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, notre principal souci avec Agrum, c'était d'avoir quelque chose de très performant. Et euh, généralement, quand on veut avoir quelque chose de très performant, on va faire ça dans des langages euh, plutôt, on va dire, bas niveau, entre guillemets, hein. c'est pas tout à fait correct de dire ça, mais on va, on va, on va vulgariser. Et donc du coup euh, d'où le choix du C pour euh, pour pour aller vite et, euh, et c'est vrai que ça va vite. Donc ça c'est un, un, un nos arguments, euh, c'est qu'on est assez qu rapide, on est assez, assez performant là-dessus. Et puis aussi on s'est dit ben en fait à la base la grume c'était pas fait pour être facile d'accès, donc on s'est dit pourquoi pourquoi ne pas se compliquer la vie, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc maintenant je vais parler un peu des, euh, des modèles probabilistes. Alors les modèles probabilistes, bon, on en connaît tous, hein, même si on ne sait pas forcément que ça en est. C'est assez adapté pour tout ce qui est modélisation de problèmes complexes. Hein. En data mining, on a énormément de modèles qui utilisent des probabilités pour faire plein plein plein de choses. Euh, mais le problème des modèles probabilistes, c'est qu'ils ont un besoin exponentiel de paramètres. Bah, c'est simple, hein, vous avez une loi jointe de, euh, 100, de, de, de 10 variables et vous avez besoin de, 10 puissance, de 2 puissance 10 paramètres. Bah, vous avez 100 variables ce qui est déjà un peu plus cohérent dans le monde réel, vous avez besoin de 2 puissance 100 variables, si elles sont binaires. Vous avez 1000 variables, vous avez besoin de 2 puissance 1000 variables. Donc ça explose hyper, hyper vite. Et c'est là où les modèles graphiques probabilistes ils interviennent, donc il y en a plein. Il n'y a pas que les réseaux bayésiens, les réseaux credo, euh, les modèles probabilistes rationnels, ça c'est euh, mon sujet à moi, les variables d'influence, les arbres de décision, les réseaux causaux, les chaînes de Markov cachées, etc., etc., etc. Et l'intérêt de ces modèles-là, c'est qu'ils qu permettent généralement d'avoir une représentation plus compacte de la distribution de probabilité. Donc du coup, euh, cette loi jointe qui est énorme, qu'on ne peut même pas stocker en mémoire, d'un seul coup, grâce à ces modèles-là, on va être capable de la compresser sans perdre d'informations la plupart du temps, et on va être capable de faire des calculs avec. Et dans le cas des réseaux bayésiens, qu'est-ce qu'on a On a un graphe orienté, sans cycle, et plein de petites distributions de probabilités, qu'on appelle des probabilités conditionnelles, qui vont euh, permettre de calculer euh, la loi jointe. Donc ça ressemble à ça. Donc ça c'est un, euh, un exemple classique. On a un petit réseau bayésien avec quatre variables. Chaque nœud représente une variable aléatoire discrète, les arcs indiquent une corrélation entre deux variables, et la logeante c'est le produit des tables de propriété conditionnelle, donc c'est tout simplement P de C fois P de S sachant C, fois P de R sachant C, fois P de WG sachant S et R, ce sera les seuls maths qu'on verra, <rire> rassurez-vous, donc ça c'est du niveau euh, lycée, hein. donc euh, c'est la règle de Bayes, c'est vraiment pas compliqué, Bon, l'algorithme derrière il est plus compliqué hein, pour calculer euh, à la fin quand on a des réseaux assez gros. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on ben, a une compression sans perdre la loi jointe. Donc là, la compression, elle n'est pas hyper performante, mais quand vous avez vachement de variables, et ça arrive souvent, très vite, <rire> généralement, euh, parce que les modélisateurs, ils se rendent pas compte qu'en fait, ben, s'ils mettent trop de variables, ça explose quand même en mémoire au bout d'un moment, eh ben, euh, vous êtes, êtes obligé de passer par ce genre d'optimisation, pour de compression, pour arriver à faire les calculs. Quoi. Alors, les cas d'utilisation, Donc derrière, vous avez par exemple typiquement un réseau bayésien assez classique que n'importe quel expert va vous créer en une demi-heure sans se rendre compte que c'est quasiment... Euh, c'est assez compliqué de faire les calculs dedans. Mais c'est utilisé dans plein d'endroits, c'est utilisé dans les diagnostics automatiques, la maîtrise des risques, euh, le marketing, l'analyse de modèles probabilistes, les classifications, le crash de spam, c'est un peu le, le naive base, c'est un peu le. C'est réseau Bayesien très très simpliste, mais ça reste un réseau Bayesien. L'avantage de réseaux de gènes en bioinformatique, la fiabilité, le, en multi-agents avec les agents conversationnels. Voilà, il y, y a pas mal d'utilisations. Du, euh, c'est pas un modèle qui est très très populaire aujourd'hui en data science. Pour deux, deux raisons, je dirais. La première, c'est que c'est des modèles qui sont assez difficiles à apprendre. Parce qu'en fait, il euh, y a besoin d'apprendre les paramètres et la structure. On va en parler un peu après. Et euh, surtout, c'est que les variables aléatoires qui sont représentées dans un réseau bayésien, c'est des variables aléatoires discrètes. Et souvent, euh, ça peut être contraignant d'avoir ce genre de problème. Après, il y a plein d'autres raisons. Hein. J'en donne deux, mais on pourrait en trouver plein d'autres. Euh. Mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est quand même super bien et qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc, j'ai essayé de vous convaincre aujourd'hui de, de télécharger Pia et, et de vous mettre à faire du réseau Bayesien. Donc, la modélisation avec Piagrum. Donc, là, maintenant, je vais, je, on va pas, on va plus parler de théorie. Normalement, on fait peut-être un petit peu à la fin. On va parler un peu plus technique, on va vous montrer comment on fait, peut faire des réseaux de basés avec pieds à grume, vous montrer que c'est facile et que, en fait, n'importe qui peut en faire, même si vous savez pas ce que vous faites. C'est assez permissif. <rire> Ça va, téléchargez, testez, amusez-vous et puis peut-être que vous arrivez à faire des trucs sympas avec. Là, c'est un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec Piagrum. il euh, y a plein plein plein de choses. comme je vous disais, c'est assez visuel, quoi. On peut vraiment faire des graphes vraiment sympas. Euh, pour tous ceux qui font l'ingénierie des risques, si vous avez besoin de faire des études avec du risque, euh, avec des probabilités, bah, euh, avec Piagrum et des notebooks, vous pouvez faire des rapports super sympas. Euh, et puis après, si vous avez juste besoin de faire un peu de probas, bah, euh, vous faire, avoir des modèles probabilistes, bah, vous pouvez faire plein de choses sympas avec, euh, avec ça. Un peu plus en détail, bah, comment on fait bah, Il suffit d'importer Piagrum et de faire euh, GumBaseNet, le nom de mon réseau bayésien. On a un premier réseau bayésien. Bon, Il est vide, hein, il n'a pas d'arc, il n'a pas de nœuds, il n'a pas, nœud, pas de paramètres, il n'a rien. Donc on va rajouter des variables à la python. Donc c'est bah voilà, hein, en une ligne, hein, c'est assez concis. Et là ben bah, tout de suite, on a populé notre notre réseau bayésien, il a quatre nœuds. Voilà, tout simplement. Euh, et donc on va continuer, on va rajouter les arcs, pareil, on rajoute add arc donc add nodes, add arc, ça va, c'est plutôt explicite. Jusque là, c'est un graphique, on a des nœuds, on a des arcs, on les rajoute. Et pareil, on va pouvoir rajouter les arcs dans notre dans notre réseau bayésien. On a aussi euh, une petite euh, une gain de compression qu'on a, on voit qu'on qu a gagné 12 par rapport à la loi jointe, bon, c'est un petit réseau, c'est pour ça. Et après, on va pouvoir définir les tables de probabilité conditionnelles. Donc, c'est ce genre de choses. C'est des grosses matrices multidimensionnelles. C'est ça qui, qui est assez compliqué à calculer dans les réseaux bayésiens quand on fait de l'inférence. On en parlera un petit peu après. Donc, là, je vous montre qu'une seule façon de remplir les CPT. Euh, mais il y a plein, plein, plein de façons de faire. Euh, on va en montrer un peu plus dans les exemples à la fin, un peu plus comment, comment ça se passe. Il ne faut pas que je perde trop de temps. Donc voilà. Bon, euh, ça c'est voilà, assez simple aussi. Hein, si vous savez faire du Python, vous devrez assez facilement réussir à, à remplir vos, vos réseaux bayésiens en, en utilisant PyAGM. Et après, ce qui est bien, ben, vous pouvez euh, très rapidement avoir une petite opération graphique de votre réseau bayésien si vous êtes dans un notebook. Vous avez un petit euh, show BN, ce qui est assez, euh, assez facile aussi. Donc voilà, en quelques lignes de code, on a rempli un réseau bayésien. C'est rapide et ça a va avoir plein d'avantages qu'on va voir après justement. On supporte plein de formats. Bon, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent déjà. Et euh, j'ai pas demandé. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les réseaux basésiens ou pas Ceux qui connaissent les réseaux basésiens peuvent lever la main. Ah, il y a du monde quand même. Ok. On va essayer de vous recruter. <rire> Donc il y a plein de formats qu'on gère. Donc si vous avez juste besoin d'un convertisseur euh, bi vers UAI, euh, DSL vers Net, eh bien, vous pouvez déjà utiliser Ça marche et ça marche bien. Donc euh, ça permet aussi de sauvegarder vos réseaux basésiens dans un format qui est, euh, qui est exportable. Donc l'inférence, ben, c'est le nerf de la guerre. L'inférence, c'est quoi Ça permet de calculer une probabilité marginale. Qu'on a une variable cible x, on va dire, on veut calculer p de x. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le réseau bayésien, on a un produit de cpt, on a un produit de distribution conditionnelle. Ben en fait, on va vouloir utiliser, on va voir, on va vouloir avoir la probabilité marginale d'une variable. Généralement avec des observations. Donc on va dire, bah, j'ai observé par exemple que j'ai une vanne qui ne marche plus dans ma centrale hydraulique. mais quelle est la quelle est la probabilité que le contrôleur de cette vanne-là soit en panne? Donc Généralement, euh, la distribution de probabilité de ma vanne elle est dépendante du euh, du, euh, du contrôleur. Ben, en fait, on va avec, on va on va renseigner l'observation. La vanne ne marche plus, et puis on va être capable de dire quelle est la probabilité que le contrôleur ne marche plus. C'est un problème qui est NP complet. Euh, donc c'est un problème difficile. Donc il y a des limites. c'est pour ça qu'il y a deux méthodes d'inférence, approchées exactes. Et donc puis dans on, en, on propose une de chaque. On propose une méthode exacte qui s'appelle lazy propagation et une méthode, une méthode approchée qui est le Gibbs sampling. vais j'accélère un peu. De toute façon, ça va aller assez vite là. Euh, donc pareil pour l'inférence, c'est hyper facile. Hein. Vous faites un lazy propagation, vous instanciez votre case d'inférence sur euh, sur le réseau Bayésien, puis vous faites un Mac inférence et puis vous affichez le résultat. Donc là c'est un peu textuel, c'est pas très beau, mais vous pouvez afficher tout le réseau, il va vous montrer les, les probabilités marginales de chacun des nœuds de votre réseau bayésien, de cette manière là. Puis si vous rajoutez des évidences, pas grave. Euh, ben, il va vous montrer euh, avec une jolie, une jolie coloration euh, quels sont les nœuds observés, et puis quelle est la croyance. Euh, la nouvelle croyance qu'on a sur les sur les nœuds qui, le, qui ne le sont pas. Donc l'apprentissage maintenant, Donc, vous avez vu, euh, faire l'inférence dans un réseau bayésien c'est deux lignes de code, c'est quand même pas mal quoi. Donc euh, on avait quoi quatre lignes de code pour faire le réseau bayésien, une seule si vous chargez depuis un fichier, une, une, une deuxième ligne de code pour faire l'inférence, troisième si vous voulez l'afficher. Donc là on va montrer, bon l'apprentissage c'est un peu plus, on va atteindre 5-6 lignes de code. voilà Donc l'apprentissage, alors le, un des gros intérêts d'Agrume, euh, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choix au niveau de l'apprentissage. C'est assez compliqué de rentrer dans le code, hein, même nous, hein, qui euh, pourtant on développe dans Agrume, <rire> on a du mal. Euh, mais il y a plein plein plein plein d'options et de paramètres différents. Et on a voulu proposer ça dans Pire Agrume. Donc il y a de l'apprentissage de paramètres, de structures. Alors la différence, c'est quoi Dans un réseau bayésien, je vous ai dit, il y a le graphe qui représente les corrélations entre les variables. et Il y a la, les, les distributions de probabilité conditionnelles. Mais en fait, les distributions de probabilité conditionnelles ce sont ce qu'on appelle les paramètres. Donc on, si on a une structure de graphe, si on a juste un graphe, on peut juste apprendre les paramètres si on a une base de données, donc ce qu'on appelle l'apprentissage de paramètres, mais des fois on n'a même pas cette structure de graphe, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée des corrélations entre les variables. Dans ce cas-là, on va vouloir faire de l'apprentissage de structure, on va découvrir les, cor les corrélations entre les variables, et puis après on va remplir, on va apprendre la distribution de priorité en faisant l'apprentissage de paramètres. Après on peut avoir des contraintes, souvent ce qui arrive, l'expert il va dire bah eh ben, en fait moi je sais que ben, le contrôleur et la vanne ils sont corrélés, ça veut dire que quand l'un est en panne, souvent l'autre va l'être aussi. Donc j'ai envie de dire, dans mon apprentissage, je sais que cette corrélation, elle existe, et je veux que dans mon réseau qui va être appris, cette corrélation, elle soit représentée. Donc je veux dire, je veux que cette contrainte soit apprise. Donc on va dire, bon, ben il y a un arc entre ces deux variables-là. Et donc il va prendre ça en compte, et puis il va apprendre le réseau autour de cette contrainte-là. On peut avoir d'autres contraintes, on peut juste dire qu'on veut apprendre un arbre, qu'on veut mettre des arcs partout, enfin on peut, on peut faire ce qu'on veut. On peut aussi avoir des a priori sur la distribution de probabilité, donc sur les paramètres. On peut aussi utiliser différents scores qui vont avoir des, des résultats, euh, qui vont permettre de faire justement varier un peu comment l'apprentissage va se réaliser. Bon, les algorithmes précis, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, donc, pour apprendre, bah c'est simple, on fait un Gum Learner sur le fichier CSV. Voilà. On précise euh, quelle méthode qu'on veut utiliser. Donc, là, on va faire une recherche locale avec, euh, avec une liste de tabou. Puis, on fait un LearnBN. C'est tout. Trois lignes de code pour faire un apprentissage. Bon, on peut mettre beaucoup plus de paramètres. Donc, on pourra, on pourra agrandir un peu. Il y, y a des exemples sur le site qui montrent avec pas mal, pas mal de paramètres différents. Mais là, voilà, trois lignes de code pour faire l'apprentissage, c'est quand même assez concis. Euh, et ça marche bien. Donc là, par exemple, bon, c'est un réseau bayésien classique en euh, dans la littérature, c'est Asia, hein, qui permet de diagnostiquer si quelqu'un est malade, enfin, quel type de maladie au niveau des poumons il a. Et euh, donc là, à gauche, c'est le réseau qui a été appris en utilisant des recherches locales avec tabou, qui colle à peu près avec le vrai réseau bayésien. Puis à droite, on voit, c'est un autre type d'apprentissage, donc c'est du greedy climbing. Donc on voit qu'on n'a pas tout à fait le même résultat. Puis Là, par exemple, on utilise du K2, et on voit qu'en changeant l'ordre des nœuds, des nœuds dans, dans, en, par, en entrée du, du, du K2, en fait, on voit qu'on n'apprend pas le même réseau. À gauche, c'est euh, l'ordre optimal, c'est l'ordre topologique, et à droite, c'est un ordre aléatoire, je crois, ou c'est l'ordre inverse. Et donc, du coup, le, le réseau à droite n'est pas du tout bon. Ça montre justement qu'on a plein de façons de peaufiner l'apprentissage des réseaux bayésiens dans grume. Donc justement, quand on, vous allez avoir souvent une, une, des itérations dans votre learning pour trouver les bons paramètres pour avoir une, un apprentissage qui est optimal. Mais vous avez tout, tous les leviers pour justement apprendre de manière la plus performante possible. Donc les contraintes, je vous en parlais, c'est assez facile, par exemple, pour dire qu'on veut un arbre, mais il suffit de dire ou à, à la classe d'apprentissage qu'on veut avoir un, un maximum d'un arc entrant par nœud. Donc du coup, on va avoir un arbre. Ce qui est un avantage, c'est que du coup, l'inférence est super rapide, après, c'est plus un P complet dans un arbre. Donc Python avec PyAgrum, bah ouais, c'est en fait c'est l'idée, hein, parce que PyAgrum c'est un wrapper C++, donc c'est juste permettre de faire euh, des appels à la librairie C++ qui est derrière. L'intérêt c'est de faire du Python. Et donc du coup, euh, bah, ça ouvre plein de choses sympas. Donc, du coup, on peut faire des, mo des modèles quasi continus Donc je vous disais, les réseaux bayésiens ça utilise des variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire qu'on a un nombre fini d'états. Généralement euh, deux, deux, par exemple ça va être vrai-faux. Puis on peut en avoir 3, 4, 5. Euh, ça marche, ça marche pas, ça marche à peu près, <rire> ça marche bien, ça marche pas bien. Euh, et donc, par contre, quand on veut avoir, par exemple, des valeurs continues, par exemple une température, un taux d'humidité, une devise euh, monétaire, ben on va devoir discrétiser cette variable continue pour qu'elle devienne discrète, qu'on puisse appliquer les calculs, parce que les réseaux bayésiens ne savent traiter qu'avec des, des variables discrètes. Donc là, dans cet exemple-là, ben, on, a, on, a, on a une variable qui est discrétisée sur 300, euh, 300 pas, et là, on fait une mixture en fait de lois. Donc là, ici, on a, on a dit, euh, on a une variable A, B, pardon, qui est cette variable continue discrétisée qui a comme parent une variable A, puis quand A vaut 0, la variable B on dit qu'elle suit une loi normale, donc c'est la courbe bleue, ici, et ensuite, quand la variable A vaut 1, on dit que la variable B suit une loi de Maxwell-Watzmann. Et en fait, après, quand on va faire l'inférence, on va avoir une mixture des deux lois, ici, euh, qui apparaît. Donc on a quasi, on a quasi un modèle continu, c'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle quasi-continu. Euh, on peut aussi faire euh, plein d'inférences, alors ça c'est des choses, par exemple, pour, pour ceux qui utilisent des logiciels, euh, on va dire, euh, à la souris. Okay. Euh, ben là, par exemple, on va faire plein, plein, plein d'inférences pour euh, arriver à trouver euh, quel est le, euh, euh, quelle est la valeur d'observation de, de, de, où on a un, un, un, on a un comportement du réseau bayésien qui ne change plus. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a, on a, a une variable qu'on va observer. On va faire va va varier la croyance sur un des états de la variable, entre 0 et 1. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir C'est que dès qu'on arrive au-delà de 0,2, en fait, toutes les valeurs de notre réseau bayésien enfin, enfin, toutes les croyances de notre target pour notre inférence vont plus bouger. Et en fait, ça, à chaque point ici, il y, y a une inférence. Donc il y a pas mal d'inférences dans ce cas-là. Il y en a 100, si je dis pas de bêtises. Ce que j'ai écrit, en tout cas. Euh, donc ça, voilà, ça c'est concis. C'est quelques lignes de code pour faire ça. Donc euh, ça aussi, c'est assez intéressant. Ça, on, on, on peut le faire parce que c'est en euh, Python. Pour le faire en C plus plus aussi, mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus de lignes de code. Pour être franc, surtout pour afficher le graphique. <rire> euh, on peut aussi faire des, euh, des courbes de rock pour de l'apprentissage. Euh, C'est pratique. Tous ces exemples-là, ils sont sur le, sur le site. Donc voilà. Bon, J'ai fait un tour rapide. De toute façon, je crois que je suis bientôt à la fin. Euh, donc comment utiliser Piagrum C'est plus, plus tricky on va dire <rire> euh, Depuis peu c'est disponible sur Anaconda Grâce à un contributeur qui euh, qui a eu la, la gentillesse de, de, de faire ce travail là pour nous Alors ça marche que pour Linux On n'a pas encore le, la version euh, Windows et Mac OS Mais ça va arriver parce que les builds sont passés On attend juste qu'ils soient publiés euh, Donc vous pouvez aller sur euh, Vous tapez Piagrum Fitstock sur Google Vous trouverez le, la page euh, GitHub du, euh, Il y a toutes les instructions pour, pour euh, utiliser Piagrum dans Python on va être bientôt disponible en sur pip faire un pip install pi Euh On a besoin d'aide. On a du mal à faire les wheels de manière, euh, de manière, on va dire, cross distribuable parce que comme on utilise un module externe en C++, on a un peu du mal à compiler ça correctement pour que ça soit vraiment portable. Euh, disons que j'arrive à faire des wheels qui marchent sur ma machine, <rire> mais dès que je vais sur une autre machine, ça marche plus. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent en extension C++ pour euh, des modules euh, Python, euh, je suis je suis super preneur. Euh, bizarrement ça marche bien sous Windows, <rire> c'est étonnant, mais il n'y a que sous Windows que ça marche bien. <rire> sous Linux et Mac c'est c'est l'horreur. Euh, sinon le plus simple c'est de prendre les sources. Euh, vous allez sur agrumelip donc c'est le projet C++ en fait. Le wrapper Python il est directement dans le code source du projet C++, il y a un dossier. Vous allez voir, il y a un dossier wrappers, et dedans il y a un wrapper Python. Il y a un wrapper Java aussi qui est en cours de, qui est en cours de développement, qui n'est pas, pas fini. Un petit swig en fait pour générer le wrapper. Et euh, bah, dedans vous en faites un, juste un petit act test piagrum. Et si vous avez installé tout ce qu'il faut, ça va, ça va marcher. Vous aurez tous les tests qui vont s'afficher. Voilà. Ça marche en Python 2 et Python 3. Et bien sûr, sur le site piagrum.epice.fr, vous avez plein plein plein de notebooks, et il y en a aussi dans le code, le code du projet Agrume. Donc allez-y, c'est gratuit téléchargé, ça prend pas trop de place. Et puis euh, nous, on, a, on demande que ça, qu'on ait des utilisateurs qui nous disent euh, pourquoi ça marche pas. <rire> Parce que généralement, nous, ça marche bien, mais ça fait 8 ans qu'on bosse dessus, donc c'est normal. Mais souvent, il euh, y a des petites choses qu'on oublie euh, de préciser dans la doc ou, euh, ou qui sont pas forcément évidentes et qui suffit juste qu'on mette quelque part pour que ça devienne vachement plus simple d'utilisation. Ouais, Et je ne l'ai pas dit, mais on compile sous Windows depuis peu aussi. Donc merci à Pierre-Henri. Euh, donc avec Visual Studio, euh, le dernier, euh, 2014, je crois, ou 2015, ça marche contre toute attente. Euh, voilà.